Aujourd'hui le 21 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Koupiansk, à la suite d'un engagement de tir complexe de l'ennemi dans les zones des colonies de Petropavlovka, Péchano et Brest aux voies de la région de Kharkov, jusqu'à 60 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de transport de troupes et trois camionnettes ont été détruits. En outre, dans la zone de la colonie d'Andrivka, dans la région de Kharkiv, les forces aérospatiales russes ont détruit une installation de stockage de pétrole, à partir de laquelle l'équipement militaire des forces armées ukrainiennes a été approvisionné en carburant. Dans la direction Kranolimansky, plus de 30 militaires ukrainiens, un char et cinq camionnettes ont été détruits par des frappes aériennes de l'armée et des tirs d'artillerie sur des lieux d'accumulation de main-d'œuvre ennemie et de matériel militaire dans les zones des colonies de Terny et Torskoa du République populaire de Donetsk. Six militaires ukrainiens ont déposé les armes et se sont rendus dans la direction de Donetsk, au cours d'opérations offensives, les troupes russes occupent de nouvelles hauteurs et lignes dominantes. Au cours de la journée, plus de 80 militaires ukrainiens, un char, trois véhicules de combat d'infanterie et quatre véhicules ont été détruits dans cette direction. Dans la direction sud de Donetsk, des tirs d'artillerie ont touché les effectifs et le matériel militaire des unités de la 72e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de novo et de la 108e Brigade de Défense Territoriale dans la zone de la colonie de Prochistovka de la République Populaire de Donetsk. Les pertes ennemies se sont élevées à 50 militaires ukrainiens tués et blessés, 2 véhicules de combat blindés et 4 camionnettes. L'aviation opérationnelle et tactique. Les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 63 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 87 districts par jour. Dans la zone du village de Belozerka, dans la région de Kherson, des positions ont été ouvertes et détruites. Une monture de tir automotrice ukrainienne du système de missiles anti-aériens ukrainien et un radar de désignation de cible P-18. Une station radar du système ukrainien de missiles anti-aériens S-300A était détruite dans la zone de la colonie d'Andrivka dans la République populaire de Donetsk. Dans les zones des colonies de Zlenovka dans la région de Kherson et de Trudovoy dans la République populaire de Donetsk, Trois systèmes d'artillerie M777 de fabrication américaine ont été détruits. Dans les zones des colonies de Tmirovka, région de Zaporozhye, et Artmovsk, République populaire de Donetsk, deux hangars contenant des armes et du matériel militaire de production étrangère ont été détruits. Deux dépôts de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de brest dans la région de Kharkiv et de Veslianka dans la région de Zaporozhye. Dans la zone de la colonie de Vodiane de la République Populaire de Donetsk, un véhicule de combat du système de lance-roquettes multiples grade a été détruit. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Kranogorovka, dans la République Populaire de Donetsk. En outre, un hélicoptère ukrainien Mi-8 a été détruit près du village d'Artmovsk dans la République Populaire de Donetsk. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu de véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies de kylias Grigorovka, région de Kasson et Nikolavka, République Populaire de Donetsk. En outre, deux lances rocatimars ont été interceptés dans la zone de la colonie de novo en République Populaire de Lugansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 348 avions, 187 hélicoptères, 2691 véhicules aériens sans pilote, 399 systèmes de missiles antiaériens, 7179 chars et autres véhicules blindés de combat, 932 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3696 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 7693 unités de véhicules militaires spéciaux.